Eh bien, est-ce que tu peux nous dire un deux mots pourquoi t'as venu quand ta promesse en fait moi depuis longtemps en fait je suis chez les scouts et moi je me dis et, et à un moment je me suis dit euh, si je veux vraiment être un vrai scout ben, je devais faire ma promesse. Bravo, Bravo. Bravo. Bravo. <rires> <inaudible> La toile scoute.